écoute tout le monde les p'tits loups j'ai Père que vous avez bien suivi Vous allez voir tout simplement le meilleur deck de la méta. Attention, j'ai pas fini euh, ma phrase. Le meilleur deck de la méta en winrate et en légende. Légende et moins, c'est-à-dire euh, selon HS Replay. Alors, justement, légende et pas top 1000 légende. Il y a une différence. Euh, dans le top 1000 légende, ce deck-là n'est pas euh, le meilleur winrate du jeu, tout simplement parce qu'il a un peu euh, des difficultés, même si les match-ups sont pas mauvais, mais il a quand même des difficultés contre les aggro. Et en top 1000 légende, il y a un peu plus d'aggro, Mais à partir de légende, c'est-à-dire tous les gens qui sont légende mais pas Top diamants euh, diamant euh, 4 et 1, euh, diamant, platine, etc. Enfin après voilà, vous parsez de légende et vous descendez. C'est tout simplement le meilleur deck selon HS replay, le meilleur win rate du jeu, c'est le Big Brutal. Euh, c'est une version big, Illidan, tout simplement. Pardon, j'ai craché, mais vous l'avez pas vu. Euh, qui joue avec évocatrice Gangrecaille. Si vous avez lancé trois sorts avec cette carte en main, invoque un autre démon du, du deck. Donc on va ramener de l'Ilidari, on va ramener de l'Aniléen euh, Brutal, euh, des Abysses. Euh, évidemment, on a Au nom du Fiel qui permet de ramener euh, les démons qui sont morts durant la game. On a la, le Massacreur qui permet d'aller chercher le Naga, qui est, euh, ça c'est un Naga, et on a Profondeur qui permet d'aller chercher, chercher Massacreur, qui permet d'aller chercher Évocatrice. Donc avant ça, on a des petits sorts de value, des petits sorts aussi pour activer l'Évocatrice, parce qu'il faut jouer des des sorts en l'ayant en main. Bref, ce deck-là est hyper intéressant. Il vraiment il polarise plein plein de decks dans la méta. Euh, il met des 70% à plein plein de gros decks. Voilà, C'est hyper fort. Euh, voilà, c'est très agréable à jouer aussi. C'est assez technique. Il euh, y a des petits trucs à savoir. Mais voilà, vous allez regarder la vidéo et ça va euh, énormément vous aider. Et puis voilà, si jamais vous avez envie de monter le ladder et, et, et votre objectif, c'est passer les jambes, je pense que ça peut être une liste absolument al dente et parfaite pour ça. Euh, donc voilà, sur ce, je vous souhaite un délicieux visionnage. Et c'est parti contre un DK, le match-up est plutôt bon contre DK, alors le Mulligan n'est pas très très compliqué, enfin euh, il faut le connaître, on va dire, il est euh, pas intuitif mais euh, il est pas très très compliqué, alors euh, déjà pour parler du match-up, alors évidemment il y a plein de, il y en a 3, hein, on va dire même s'il y en a un petit peu plus, mais euh, euh, référencé du moins il n'y a, a que 3 euh, DK, il y a la version Blood contre laquelle on est très très bien, vous allez voir qu'on est très bien contre les decks contrôle et un peu plus compliqué, on va dire le match-up est un peu plus compliqué contre les decks aggro euh... Ok, donc c'est un Blood, donc match-up euh, al dente, comme on dit dans le milieu. Euh, vous avez euh, le Frost contre lequel on est bien également, donc 64,4 contre Blood, 56,9 euh, selon HS Replay contre Frost, et euh, euh, les versions très agressives finalement avec prise de bord rapide, comme Shaman Totem et comme euh, la version euh, Rune Impie, là on est à 46,8%. Et contre justement Shaman Totem, j'en parlais, on a 42,6%. C'est probablement, d'ailleurs je regarde, ouais, c'est le pire pire, pire, pire match-up. Donc en termes de mulligan, euh, je pense qu'on va garder la pièce, on va garder tout ça. On n'est pas pressé. Donc, l'idée c'est d'aller chercher euh, les évocatrices, un maximum d'évocatrices. Donc, ça, ça permet d'aller chercher évocatrices parce que ça permet d'aller chercher euh, Massacreur et Massacreur va nous permettre d'aller chercher évocatrices. Donc, euh, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir de, de, ça le plus tôt possible à jouer. Enfin, euh, de jouer ça le plus tôt possible. Euh, vous avez des cartes intéressantes comme étude Lidari qui vont euh, proc pas mal de fois sur évocatrices. Euh, évidemment, on va garder le, euh, le fiel rein parce que ça marche avec évocatrices et c'est une carte excellente. Alors, là, vous voyez, on n'a même pas besoin. D'aller chercher le truc, donc on va faire profondeur. quand même regarder le nombre de cartes dans ma main. Donc là on va chercher le massacreur mais qui donne rien, l'arcaniste. Euh, prochain tour, on va falloir jouer deux sorts. Ça c'est important pour justement... Enfin un sort pardon, non je dis une bêtise parce que derrière j'aurais pièce évocatrice, into évocatrice, euh, c'est ça hein ouais, deux et deux. Donc là on a une très très belle sortie et puis on va lui proposer des tons, des, des grosses menaces et ça sera évidemment compliqué pour lui. Euh, bon, il a des one target, il a des anti-bet one target. Genre, euh... oh attendez, mais okay. euh... presque en train de me dire que Xilag serait pas si mal au prochain tour. Je crois que je vais faire ça. Et prochain tour, je crois que je vais faire Xilag. On verra. Bon en tout cas on se fait pas agresser donc on n'est pas obligé non plus de, de, de faire des. De, de perdre on va dire de la value, faire des trucs un peu bizarres juste pour me proposer des tons très rapidement. Je pense que le xilag c'est bien de le faire le plus tôt possible. Ok. Ah c'est chiant les visières, ça prend les C'est un peu chiant. Le fais quand même, je pense. Hein. Ah, c'est dur à dire. Non, c'est quoi le play Yes, ça. Yes, pioche ça. Ça me choque pas. Ok, cool. Bah, je vais chercher euh, la 4-1, je pense. Hein. Tant pis. Hein. Bon, c'était pas le meilleur à avoir. C'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur. Euh, après, on a les noms du fiel hein, qui font vraiment gagner dans ce match. Donc là, c'est cool, on en, a, on en a un dans la mi-mine. Euh, donc c'est important. Là, la pioche, elle a fait du bien quand même. Parce que ça, ça fait quand même gagner. Dommage de ne pas avoir le petit coup de peps. Pour lui rentrer des dégâts, mais je pense que c'est vraiment, vraiment pas si grave. Euh, prochain tour on a le deuxième et ensuite on a le Écoutez, on va, je pense qu'on va partir sur une ligne de play comme ça J'ai préféré blesser à fond mon inquisiteur parce que si jamais il se fait, il se fait asphyxier Bah finalement j'ai quand même généré un peu de value La 4-1 elle met trop de dégâts sur mon évocatrice Après il peut faire trade, trade et ça Et asphyxier mais ça me donnerait euh... bah, je reprendrai le board dans tous les cas Ouais on est, on est vraiment pas inquiet hein. franchement le match-up c'est un des meilleurs avec prêtre contrôle euh, spooky mage aussi donc euh, guerrier contrôle 59% donc ouais là on est vraiment... Euh, c'est un des meilleurs match-up donc l'anéantissement c'est chiant Ok. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Euh, on aura lui au prochain tour. Et Sinon, on a le Xilag. À un moment, le truc, c'est qu'il a. Ok, j'allais dire, il a plus de one target. on en a encore. Bon. Il nous a enlevé une mauvaise carte. Donc, ça, c'est cool. Il peut pas aller le chercher. Oh là, il doit tout il doit tout écraser, mais ça c'est super pour nous. On prend des dégâts le jeune homme. Hein. Donc là on a un Xilag d'exception. On sera obligé de faire une AOE sur Xilag et on rentrera un maximum de dégâts. C'est ce qu'on veut aussi. Donc là on a bien fait d'attendre. Magnifique. Hein. Et puis on va enchaîner, hein. Des givrages Là, il cherche son AOE ou alors il l'a déjà et il sait que. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est chiantos. Pas mal ça. Juste pouvoir hein. Écoutez, ça me plaît hein. Écoutez, ça me plaît. Ah mais ça a pas trigger. Ah c'est les dégâts. En fait, je pensais que c'est lui qui augmentait les dégâts des pédoncules. Et en fait, il faut que les pédoncules soient en vie. C'est pas genre un dot sur lui qui. Ok. Bon ça change pas grand chose. Mon hein. board ben, est quand même menaçant, il doit faire une AOE ici. En vrai c'est pas si mal de ramener des pédoncules. C'est pas exceptionnel mais de toute façon on a lui au prochain tour. Le gars on va pas le lâcher. Et puis c'est deux hein. Bing bing bing bing. J Vous la saillante. Ma foi. Je prends. Bah écoutez, ça me va. Hein. Il est à 5. J'ai remis un board. Je vais pas lâcher. Je vais pas. La... Je vais clairement pas lâcher. Oh, ok. Moi, les... Bah écoutez, une game rondement bien menée. De toute façon, le match-up était vraiment, vraiment, vraiment à notre avantage. Euh. Il n'y a pas ressources illimitées, donc il faut quand même faire un petit peu attention. J'étais un petit peu stressé dans cette game parce que j'avais pas non plus envie de, de perdre un bon match-up. Et c'est ça aussi parfois, c'est quand tu regardes le win rate, tu te dis, ah, je peux pas perdre. Après, 64%, c'est pas non plus 100%. Donc on va quand même en perdre une sur trois, mais à peu près. Mais, euh... mais ouais, il faut quand même faire un petit peu gaffe. Après, euh, voilà, on a tellement de ressources, on a te... enfin de ressources de board, hein. on, on met tellement, tellement, tellement de pression. Peut-être qu'on doit Xilag après avoir réinvoqué les démons, mais en même temps, ça me paraît. T... Le Xilag, en fait, au moment où je l'ai joué, il me paraissait tellement, tellement cool. Bon, démoniste. Alors, démoniste, que nous dit le tracker euh, Je crois qu'il n'est pas référencé, le démoniste, contre nous. Bon, on part du principe qu'un démoniste contrôle. Tout euh... virer ici. On part du principe qu'un démoniste contrôle sera un très, très bon match-up et qu'un démoniste aggro sera un mauvais match-up on a une très bonne main, on a la vision bien située, euh, on a la pièce pour les pour, euh, pour même lui in tout ça hein, d'ailleurs. Hein. T3, une tout T4. Donc euh, on a une main qui est exceptionnelle, absolument exceptionnelle. Donc même contre un démoniste aggro on devrait gagner. Ouais, en fait, il n'y a même pas besoin de parce que parfois tu peux faire ça juste dans la justement par rapport à... au, au fait que ta curve va s'enchaîner. Mais en vrai là, on a T2 ça, T3 ça, T4 ça. Et en plus, ça, ça va permettre de remettre un, un, un, démon, un gros démon qu'on a dans la main, euh, dans le deck. Donc super intéressant. Bon, c'est une version contrôle. tous les cas. Là, on aurait presque, préféré... c'est con, mais on aurait presque préféré jouer contre agro avec une main aussi forte. Provision du fléau. Ma foi, ma foi, ma foi. Pour moi, le démoniste contrôle, il va avoir. Enfin, il n'est pas encore revenu dans la méta. Par contre, le démoniste zoo, il est vraiment revenu. J'ai l'impression que c'est vraiment un excellent, excellent deck, le zoo. Euh, justement avec ce, cette toolbox fatigue là. L'extraza qui part, ok. Les prochains tours, on a ça. Faudra pas oublier de faire l'élimination avant. Quand même. Après, on peut. Ouais, non, si, il faut mettre du ton rapidement parce que, j'allais dire, on peut faire le massacreur pour aller chercher la deuxième et comme ça, les sorts qu'on joue, non. Je pense qu'on doit, on doit curver un peu. Ça. Ah. Oh, waouh. Bah écoutez, juste ça, en fait juste ça ça nous met déjà dans un, dans un spot de win. Genre déjà ce board là il est presque ingérable. Pour 5 mana. On est tour 4 là. Vous imaginez tour 4 ce qu'on a mis qu On a mis, On a mis euh, les 4 flags là. Et Ouais, là, ça change rien. C'est gros quand même. 12. ça hein. je vais juste faire ça voilà bon, j'ai vraiment optimisé pour rien j'aurais pu juste aller face mais moi je suis un optimisateur <rire> euh, mais ça, en vrai c'est important d'optimiser parce que parfois il va être très très haut en life et en fait, là, le truc, c'est que s'il est un peu plus haut et qu'on le tue pas, bah, il faut quand même faire ce play-là. En fait, parfois, chercher, même quand on a la victoire, chercher à, entre guillemets, optimiser son play, à faire vraiment le meilleur play, euh, ça fait que dans les situations où ça va être plus compliqué, bah on va, par définition, on va, en fait, on va, comment dire, pas par définition, on aura créé un automatisme d'optimisation, vous voyez. Cariel, alors Paladin, Paladin pur, 54,8%, le match-up est bon. Euh, la question c'est est-ce qu'on garde les hurleuses alors est-ce qu'il n'y a pas un play avec hurleuse T3, T4 et T5 un ton je crois que oui encore faut-il avoir un ton en main enfin, on le garde T1 c'est lui qui démarre il va faire créa et nous on va faire avant goût dans sa créa et le match-up est bon après ça ça aide beaucoup héros à d'immolation quand même ah super, je pense qu'on va faire l'avant-goût ici. Après une deuxième aura. Et je suis serein. Bah, c'est un deck euh, quand, quand. Non, il n'y a pas d'égalité. Donc à partir du moment où on commence à invoquer un, un ou deux tons, euh, c'est la fin. Hein. C'est chiant ça, ça veut dire que c'est peut-être une version mecha. Bon ça ça reste fort dans tout mais. Est-ce qu'on pièce ça C'est con mais ça me choque pas En même temps si Je va juste faire un play nul Je crois qu'on va faire le play nul ici <rire> le... Ouais, le play T2 je fais rien Et Je crois qu'il me dérange pas trop ce play Et après j'ai soit pièce ça soit ça Ça va dépendre un petit peu L'avantage c'est que lui il permet d'aller chercher euh, Un massacreur quoi Souvent du moins Basse disco bon, Ça va il nous met pas trop de pression Pas qu'on soit trop lent quand même hein, dans notre sortie hein. Bon ça ça reste excellent Avec euh, l'aura d'immolation Bon pour le moment on est un peu attenti attentiste Soldat Recru. L'accusé a un vrai qui rient attaque. <coughs> Oh non Sérieux oh, C'est pas de pause. Hein. Je pense qu'on est mort en vrai. Oh, bah, Prochain tour, j'ai ça. Ça. Je rase le board. Je crois qu'on est mort sur ce Disco qui a chopé la 7-3 Parce qu'en fait on a pris 5 dégâts de trop Waouh Waouh il est sérieux lui Bah j'ai perdu là Oh non la chatte du gars Bah écoutez cette carte là elle nous a... Elle, elle, attends mais il la sort d'où ce truc là le cherche-âme échange cette carte avec un serviteur aléatoire. C'est vraiment le, le truc anti-méta quoi. Le truc... Écoutez, je pense qu'on va perdre. Il hein. faudrait topper... Euh... Ouais, c'est pas mal ça. C'est mieux que pas mal. hein. On n'est pas mort quoi, on va dire. Ah ouais, C'est chaud quand même. Hein. Et ça ça hein. en fait elle est pas perdue cette game mais elle est en drax quoi et en fait euh, je sais pas les hurleuses c'était compliqué je pense que j'aurais dû les piécer en fait je pense que j'aurais dû juste développer euh, hurleuse j'aurais dû faire pièce hurleuse hurleuse plutôt que d'avancer comme ça dans après c'est ce qui m'a permis de faire une bonne AO, enfin une semi bonne à oh non silence pour la france Ouais, on s'est vraiment fait avoir par ça. J'aurais dû les piécer. En fait, j'aurais dû développer un board et j'ai voulu jouer défensivement. Et en fait, il m'a contré avec une espèce de ligne de play de l'espace, là. Ouais, le problème, c'est que là, on sait ce qu'il y a. Hein. Là, on sait ce qu'il y a. C'est pas mal, ça, quand même. c'est 7. Je pense qu'on en fait un de plus. Hein. Alors il y a moyen de gagner quand même. Il y a quand même moyen de gagner avec tous ces déchaînements de fiel. Prochain tour on a quand même le, le brutal. Là il en a un autre comme ça. Il y, y a moyen, il y a moyen, c'est chaud, mais ça c'est gros. Je pense que ça c'est plus gros encore. En fait, j'ai l'étale au prochain tour. Avec ça et ça, ça fait 8 et. Ouais. Prochain tour, je setup l'étale sur. Après, là, il va pouvoir jouer les, les sorts. Hein. Ah non. Et il a pas la comtesse, là Ah, mais je lui ai pourri son deck Mais. En fait il s'est pourri son deck Avec ce sort, à, ce truc à 5 mais il... J'ai pas compris ce truc à 5 là Mais en vrai c'était vachement bien oh, On est arrivé à gagner cette game <rire> C'est ubuesque hein. On est arrivé à gagner cette game Comment on a fait Ça reste une, une connerie de ma part hein. Je pense que dois, je dois vraiment développer un board Je dois faire T3, 4-4. En plus, c'était mon play quand je garde ça en main. T3, 4-4. T4, 4-4. Derrière, on a quand même 2-4-4. Il est obligé de trade un peu. Ça nous fait gagner du temps plutôt que d'essayer de setup un, une espèce d'AOE comme ça. Ah, on s'en sort bien. Bon, contre un curé, euh, on peut pas savoir. Ça peut être un agro, ça peut être un contrôle. Je, je vais quand même garder avant-goût parce que si c'est un contrôle, le match-up est strato. strato. Stratosphériquement bon euh, Prêt de contrôle 70% D'être de 48,2 Donc euh, voilà On va partir de principe que c'est le mauvais matchup Le bon matchup étant vraiment free win Ouais faut aller chercher ces Ces euh, chefs zombies là euh, Tour 1 là, le 1-2 Le 1-2 qui booste les, les, os, les autres Bon ça m'a L'homme voilà, de main, voilà, très bien ah non. Ouais, super. Parfait. Vous voyez si on garde pas ça on a perdu la partie. C'est con, hein, mais... C'est con, mais c'est vrai. Est-ce est bien dans le match Tout ça je pense. Là ça nous permet de prendre le board. Enfin prendre le board. Euh, pas perdre instantanément. Donc euh, le keep était important. Ascendante de l'ombre. Okay, donc on peut aller la chercher, ou alors on, on continue d'avancer dans le deck. Ça dura, je pense que je vais quand même euh, clocher, hein. je vais quand même développer un gameplay. Merde, dégueu. Je vais la blesser ou pas le Prochain tour, j'ai quoi à faire Non, j'ai pas besoin de la blesser. Euh... Rayon accablant aurait été incroyable. Après là, les AO, elles sont bien avec Arcaniste. Hein. Bon je suis à 27 hein, non plus. Mais hein. pas à la, à la mort. Hein. La limite, je peux même développer l'Hurleuse. Hein. Enfin, ça, ça dépend. Comme demain Amalgame. Enfin, on pioche pas, hein, ça c'est sûr. Ouais c'est un peu relou là. Je crois qu'on va développer le monstre. Je crois qu'on va développer le monstre. Et puis, euh, et puis voilà, on va essayer de s'en sortir, mais ça va être compliqué. Hein. Match-up très complexe. Bon, euh, je pense que sur la on est super bien, évidemment. Ça, ça peut aller là, et après, bam, bam. Donc ouais, là si on chope le... Pff, après y a... on, on y arrivera peut-être au déchaînement de fiel mais... Bah, sur aura d'immolation on est vraiment vraiment pas mal. On va sûrement gagner sur aura d'immolation. Ah, peut-être... Okay, ça c'est pas mal. En vrai, euh, on est là, quoi. On est à 24, on détruit un peu son board, on avance, on avance. Prochain tour, on a quand même une 8-8, qui est quand même pas évidente à gérer. Donc c'est quand même une bonne carte, en même temps défensive, parce qu'elle a la ruée. À fois, euh, on fait avec ce qu'on a. Hein. À moins qu'on ait une bonne A.O. Euh, au tour d'après. Genre un bon tour défensif. Par exemple, avec Hurleuse... Euh, euh, non, pas l'Hurleuse, pardon. Avec le Fielrin. Si on a Fielrin, je pense qu'on fait Fielrin, et comme ça, on se dit que... Notre dot du moins 2 sur le démon, on le jouera plutôt sur 1 Parce qu'il a la provoque et qu'il a un point de plus en endurance. Faut yeah, no. voir. Ah, ça c'est chiant parce que c'est 3-5 qui ramène plein de monstres, qui profitent de ça. Et... Franchement. Là ça va être compliqué. Hein. Aura. L'aura elle met 1 et 1 c'est tout pas dingo ah, mais ça c'est la, la mort hein. et trois là et deux là deux là De... De... deux, deux, deux, deux, deux, deux, deux, deux, deux, Là, on prend 8 et on a le taunt derrière. Mais je pense que la game, elle est, elle est finito. Il hein. y a, a peut-être des outs. Bon, bah ben là, il me tue presque. Mais en vrai, je pense qu'il y a sûrement des outs quand même. Genre, euh, un rayon accablant ici. Genre, rayon accablant là. Et je fais Inquisiteur là-dessus. Ah, C'est chopé. Hein. Non, ça suffira pas, ça. C'est dommage, hein. C'est dommage, ça ne joue vraiment pas à grand chose. Ben là, on n'arrive pas à trouver notre euh, notre génératrice de démons. Et puis voilà, on manque un petit peu d'AoE. Ouais, c'est ça se joue vraiment pas à grand chose. Mais bon, après, on sait hein, le match-up est compliqué, 48,2%. C'est du coin flip moins moins moins. C'est du coin flip moins moins, on va dire. Je vais de la moerté, donc ça c'est des bons match-ups en général. Et au pire, c'est 46,8. J'ai envie de garder Fielrain. Je vais mieux les gagner agressivement. Les, les... Il faut quand même développer un gameplay. Surtout que là, les bons match euh, euh, Par exemple, le Frost, il est en, on est à 56,9. Mais il faut quand même... enfin, Pour gagner, euh, c'est pas un deck contrôle hein, Pour gagner, il faut quand même mettre des grosses créas. Donc je pense que c'est le plan de jeu. Le plan de jeu A et même le plan de jeu B, c'est mettre des grosses créas. De façon différente, évidemment. Mais... Donc là on a T5 ça, donc il faut juste arriver à mettre en place T5, T5 l'évocatrice, mais je pense que ça va être ok. Là je vais juste faire T3 ça, pas pressé. Et ça, T4 je ferai sur mon plein de petits sorts, bam puis bam, voir ça, en vrai voir ça, ça dépend c'est mieux ça on est sûr de faire de sorts enfin on n'est pas sûr de faire deux sorts ouais. ok ça ça va être euh... après j'aimerais bien faire ça pour pouvoir caler lui Radé Loyal waouh c'est dangereux de faire Radé Loyal contre moi je sort bien ici là dessus il était mort hein. euh Je pense qu'on va faire ça. Je crois qu'on va juste faire ça. passe. Et prochain tour comme ça, la pièce elle proc dans lui. Ouais j'aime bien ce play là, on n'a pas besoin de, de se défendre hein, pour le moment, enfin un deck contrôle, hein, on n'a pas à se défendre. Si on commence à se défendre c'est que la game elle est perdue. C'est à vous de décider si la game va être gagnée ou pas, encore une fois important. Faites des plays développants, pas des plays défensifs. Let's go. Vous serez ma première... bah, écoutez ça va être fort avec ça. Avec ça et ça ça va être vraiment cool. Évitons le Xilag pour peut-être ramener que les monstres. C'est vraiment galère s'il a pas d'antibète. Hein. Il prend des petits dégâts à chaque fois. Hein. Ah, ça c'est bien. Va-t-il attaquer Va-t-il développer une 4-4 Il a le temps je pense. Je oh, je vais le jouer lui. L'idée c'est que dans tous les cas prochain tour j'ai ça, avec ça. Donc j'ai le rayon de gauche. Et je pense que j'ai pas besoin de le garder le, le petit loulou. Jouons le. Un peu chiant quand même là. C'est le jeu, hein, mais... Bon, en vrai, ça va. Hein. Le... C'est chiant. Hein. Franchement, là, il a fait un sacré tour. Après, on a les, on a les petits loups qui ramènent vraiment des tons. Hein. Donc... Euh... Je pense qu'on est quand même pas mal. Ça va vite, ça. Hein. Ça va très très vite. Le problème, c'est que ça peut ramener des 5-7. Après, franchement, les 5-7, ça reste quand même des bonnes cartes. J'ai confiance. Hasta luego. Hasta luego, c'est vraiment pas une très bonne carte contre nous. Un peu lent. Allez, let's go. Ah, Je vais vraiment l'obliger à faire ses AO en boucle. Hein. C'est pas mal, hein? Bon, il a pas beaucoup de cartes en main, mais il peut avoir beaucoup d'AOE. Il peut en avoir deux ou trois en main. Par contre, pas une AOE, ça. Ça s'en est une. Oh, waouh! Ah, bah ouais! Ça marche comme ça. Oh, C'est sacrément fort. C'est pas ça qui va le buter mais ça reste, <rire> ça reste quand même vraiment fort Ok Je crois qu'on va développer ça maintenant Histoire d'avoir la chance de le ramener avec euh, au nom du fiel Je peux pas avoir euh, sur une seule créa par contre tu peux asphyxier, mais je pense que s'il avait asphyxié, il l'aurait fait avant. Frappe de la muerte. ça nous va. Duroncle, oh, pas ouf. Ça fait beaucoup pour pas grand chose. Bon, sa créature elle est 8-8, elle est grosse. Elle est pas invincible. Ouais super ça. Je voulais prendre l'info avant de... Bah écoutez, il est à 28, on l'a quand même pas mal épuisé, il nous reste quand même quelques créas Pas des masses hein. faut quand même... <rire> il faut quand même faire attention mais il nous en reste un peu Phognom c'est pas dingue On veut avancer dans le deck? Oh oui, moi. C'est gros ça. Ouh waouh bah c'était gros hein, mais ça c'est encore mieux. Hein. Ça c'est encore mieux. Ouais des loyal. De ça sent là-haut derrière. On aura un nom du fiel. Oh, il n'a pas là-haut. Bon, C'est compliqué, là. Il ne fait pas d'effort, le gars. En plus, on va stacker lui. Au début du tour. Magnifique ça gagne. Hein. Franchement, c'est un... un sacré deck. Hein. Je pense que c'est vraiment un deck qui va... qui va faire que mon... Alors, il est déjà euh... Euh... meilleur deck en, en légende et en... et en dessous. Légende, diamant, diamant, diamant, légende, platine, etc. Mais c'est vrai que il peut encore gagner clairement du win rate en top 1000 légende. C'est vrai qu'en top 1000 légende, il y a un peu plus d'agro. Donc c'est peut-être pour ça. Et le deck peut aussi évoluer. Il peut aussi peut-être essayer de... De jouer un peu plus value, enfin un peu plus défensif, ouais c'est quand même compliqué. Mage. Alors Mage, euh, bon matchup. Il y a le Naga Mage, contre lequel on est à 60,3%. Euh, bah parce qu'on a la, la OE, hein, l'aura d'immolation avec l'Arcaniste. Et on a le Spooky Mage. Alors Spooky Mage c'est le deck euh, qui génère des sorts un peu aggro et en même temps euh, il y a le côté euh, grand magistère, etc. D'accord, euh, c'est bizarre d'ailleurs. Un espèce d'agro, mais avec du un côté contrôle et contre lequel on est à 70,7%. On va le faire maintenant parce qu'il va être dur à caler. On va le faire maintenant. Euh... Donc là ça, ça a l'air d'être un spooky mage. Donc très bon match-up. pas très agressif. Et il, peut, il a du mal à gérer les grosses créas. Ça c'est un super, super top deck. Un tour j'ai ça et ça. Le Talnos. Le fameux Talnos. match 200 Talnos. Ça c'est vraiment la carte emblématique d'Earthstone. Le match 200 Talnos. J'ai pas Talnos, je dois le remplacer par quoi C'est la question que j'ai le plus entendue en stream, je crois. Euh... Oui, par rapport au, au sort, euh, j'ai pris le sort qui me paraissait être le mieux pour moi, pas pour lui. Vous voyez, le truc, c'est qu'il agresse pas. Donc, j'ai pas forcément besoin de prendre... Euh... Après, je... Il aurait clair. Enfin, je, moi je pense qu'à sa place j'aurais pris le sort du, du, du, du le sort du milieu. La barrière en vrai on s'en fout un peu. Hein. On va le trade hein. On sait jamais. On, on sait jamais. Faut pas insulter l'avenir. Jamais, j'ai pas besoin. J'ai déjà un nom du fiel. Enfin, j'ai pas besoin de trucs de de, trucs de board, quoi, de, de, de choses qui rajoutent du board. Là, je veux quand même juste me défendre. Non, La meilleure draw serait sûrement étudier Idari comme ça. Je peux réenchaîner avec une évocatrice. Aïe. Bon. Ok, barrière, on s'en moque. On a le board. Donc c'est intéressant. Il a 6 mana. C'est pas un deck qui triche beaucoup avec la mana. Même si là, il, entre guillemets, il triche. Mais d'une façon un peu différente avec la mana dans le sens où euh, il a des créatures qui vont être énormes. C'est à dire que ces petites créatures elles auront dégâts d'essor plus 2 donc finalement elles auront un impact plus fort que... Mais bon, il doit quand même, vous voyez, toucher gelé là. dans enfin, la 8, ah non, ok. Le secret il fait un peu peur. je oh. vais vraiment laisser ça Ok. Je savais. Franchement, euh, c'est limite ça. Hein. En termes d'optimisation de mana et tout c'est beaucoup plus intéressant J'ai toujours quand même la pression on board J'ai toujours ça Ça il faut quand même le gérer Honnêtement euh, je pense que c'était le P Je savais qu'il y avait ça mais je voulais vraiment En fait c'est pour ça que j'ai préféré attaquer d'abord Comme ça je prends l'info Mais c'est vrai que son play ça ressemblait quand même à un play qui joue ça quoi Là il est mort Il hein. gèle ça Je sais plus si ça dégèle la carte je me disais bien euh, je me disais bien On va faire ça On va juste mettre un ton Vous serez ma première Pas très grave On va s'en remettre <rire> On va s'en remettre Ok Plus que 28. Je, je suis prête à être comme vous. Pas mal ça. Ça suffit pas, mais c'est pas mal. Ouais, c'était vraiment. Ouais, ouais, on le voit. Hein. C'est vrai que sur le papier, on peut dire c'est un peu agressif son deck. Il y a un peu de burst, il y a du gel et tout. En fait, euh, c'est vraiment. Euh, les, les, les probabilités, les stats sont respectés là. Hein. Vraiment, et ça se voit. Hein. C'est vraiment trop, trop, trop, trop difficile pour lui. Hein. Et ouais, c'est vraiment excellent comme deck, hein. franchement. Ça dépend des méta Après, parfois, vous allez. Il euh, y a certains jours où il va y avoir plus d'agro. Ça dépend un peu des, des decks populaires, etc. Et c'est vrai que s'il y a beaucoup d'aggro, voilà, gardez ça en tête quand même. Le deck, même si le deck c'est le meilleur win rate en légende du jeu à l'heure actuelle, les match-up agro sont un peu problématiques. Donc euh, voilà, si vous croisez 3-4 agro, bah, je sais pas, vous faites 20 games. Sur 20 games, vous avez vu 12 agro. Bon, voilà. Gardez ça de côté et dites-vous, dites je le jouerai plus tard. Bon, on a une belle main parce qu'on a la profondeur abyssale. Et puis c'est Druid. Donc, Druid, excellent match-up. Enfin, bon matchup, Pas excellent, mais bon match-up. Euh, 53,9 contre le Druid, Meul. Et Tony Druid, 53,2. Un comme l'autre, on est bien. Faut quand même développer un gameplay, mais avec une main comme ça, ça devrait être ok. La nature communique à travers ma musique. Ok Doki. Ce qui est chiant, c'est le... Lui encore ça va, mais celui, le raptor là, qui donne de l'attaque, il est trop trop relou. Quand il commence à avoir 4-5 dégâts pour 2 mana, quand même, même si on a des tonnes et tout, on est quand même en, bien, bien embêté. C'est vrai que le temps n'attend personne. Tu peux jouer, mon grand Chagrouvi, bah voilà, c'est lui qui nous pose problème. Euh, c'est un peu bizarre de piécer Chagrouvi dans ce match. En prochain tour, je vais faire juste ça. Hein. Je vais faire ça et ça. Mais ouais, c'est un peu bizarre de Chagrouvi dans le match. Enfin, de piécer le Chagrouvi parce qu'en fait euh, la pièce elle est quand même importante pour lui, c'est un deck un peu lourd et franchement mettre la 2-1 maintenant ou la 2-1 au prochain tour, c'est un peu bizarre. Il y a le tambourin, hein. donc peut-être il part en mode full agro. Intriguant, intrigant et étrange. Donc là derrière, on a évidemment le Fielrin qui est exceptionnel quand on a évocatrice. On s'inquiète pas euh, Ça ça peut quand même être un poil inquiétant <rire> Quand même Mais le truc c'est qu'il faut qu'il joue des cartes Qui coûtent 5 ou plus Là il a un trou dans sa curve Donc A euh... voir Ça c'est bien avec la OE Ah Pour nous de sortir des ténèbres. Oh, il faut des petits trucs, hein. Père, ça. Six, trois, Ils ne jamais. Perds, ça. Euh, là, on l'a, hein, lui. Ah non, on a joué créa, créa, je suis con. On l'a pas du tout en fait. Euh. <rire> Quand on a créé à créer, on l'a pas du tout en fait. Euh. On va prendre la frappe multiple. On l'a pas du tout, hein. On est à 2 sur lui. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un tour un peu bizarre. Bon après, j'ai le board, mais c'est pas un vrai board. Le hippie. La question c'est est-ce qu'il veut les créatures maintenant T'en fais deux, hein? Est-ce qu'il vaut deux anciens 5-5? Je pense que c'est pas mal, quand même. Je pense que c'est pas mal du tout. Pierre pardon Bon, en vrai, euh, ça reste cool, hein, on a rasé le board. Hein. On est à 13, mais en vrai, c'était le play. Hein. Et là, maintenant, on va couf, je pense que c'est quand même un winning play. Hein. J'ai juste un peu peur de ça, parce que c'est 3 d'attaque, hein, c'est ça. Vrai, 3, 3 mais il a joué extrêmement tempo, je pense que c'est une bonne façon de jouer. C'est intéressant, parce que vous voyez, si jamais il a un tracker, euh, pas un tracker, un, un, un, un site de, qui référence les, les, les, les données, les statistiques, il regarde le win rate et il se dit « Ah, le win rate est pas bon pour nous ». Donc je vais jouer un peu plus agressivement Après j'ai l'impression quand même que son deck il a quand même un peu pour but de jouer plus agressivement, c'est un peu bizarre Bonjour Ouais il joue quand même bien vénère le gars Il joue quand même bien vénère Ouais bon c'est un aggro en vrai Pas du tout ce que je pensais bah, j'ai perdu hein. ma foi c'était magnifique ce qu'il a fait euh, Après il y a ça qui est cool Mais bon ça fait pas la win Ça fait juste plein de points de vie mais ça rase pas tout C'est bien mais... Faut pas le faire Il y a combien Tap 10. Ouais ah, s'il faut le faire hein, comme ça. Hein. Juste pour un peu de points de vie. Hein. Bon c'était déjà le meilleur hein, mais... Ouais là j'avoue euh, sortie très très belle de mon adversaire, très agressive. Je pensais que c'était une version un peu big, enfin classique quoi, rampe un peu classique. Et en fait non. Pas du tout. C'est... Ouais. Bon, faut quand même qu'il fasse gaffe, mais... Le problème, c'est que mon autre, il est là, quoi. À moins qu'on ait l'élimination d'épreuve pour le remettre dans le deck et essayer de le, ram... le ranimer. Je pense que ça va être très très complexe, quand même. Ouais, il a fait un tour exceptionnel. Hein. Ça, franchement, c'est une vraie bonne carte. Hein. Recharge un nombre de cristaux en mana vide égale au coût du sort le plus cher dans votre main. Donc, pour 6, t'as une carte qui coûte 0. Bam, bam, bam, bam, bam. Ouais c'est très très beau là j'avoue que son deck il est très très sexy. Je le note. Je l'ai dans le coin de la tête et j'essaierai de faire un deck. Bon après j'ai ma 5-7. Je suis-je pas mort Non. C'est pas loin. La meilleure draw serait quoi Bah en vrai euh, rayon accablant c'est pas mal avec ça. Je pense que ça changerait pas BZF mais... Non je gagne sur le sur élimination de preuve, je remets lui dans le deck et je le ramène. Enfin. Théoriquement. Il n'y a pas, un... y a pas une... une façon de gagner là avec euh, Inquisiteur Le problème c'est que là il a 5 de beatdown. Inquisiteur là, tape là et il me tue. Bah comment je gagne là Bah ça ça change rien hein. C'est, on, on meurt là Là fallait le taunt hein. Si on ramenait ça c'était Franchement c'est con mais on pouvait gagner cette game je crois Waouh Ouais franchement euh, on, est, on est pas loin hein. Sans blaguer Sans blaguer on est pas loin de gagner Là si on a le taunt on a gagné il y a le schlag aussi qui nous donne la win. Si on n'a pas ça, on, on prend le schlag et peut-être que le schlag détruit tout. Ouais, GG. Franchement, c'est une belle game. GG, mec. Beau petit deck. J'aime l'idée. J'aime beaucoup l'idée de son deck. Je ne suis pas sûr que ce soit très fort, mais on testera. Je pense que c'est existant, indéniablement. Hein, Je pense qu'il faut vraiment une sortie euh, plus que parfaite pour nous battre. Mais ce qui a été le cas ici. Hein. Bon, bah vous voyez, magnifique. Hein. Franchement, ce... ce... Ce DH Big là, DH Big Brutal, voilà, c'est le meilleur deck à l'heure actuelle, à part en top 1000 légende, mais dès qu'on sort du top 1000 légende, c'est le deck qui a le plus gros win rate, c'est tier 1 dans, toutes les, euh, dans tous les, euh, les secteurs de classement. Voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde!